Bonsoir. Il y a quelqu'un qui est en train de m'écouter parmi vous là. On t'a trop pris pour 5 francs. J'ai rage dans mon cœur ce soir là. Que vraiment. Je suis sorti, je reviens tout à l'heure là. Un ami m'écrit, il me dit. En fait il fait dans ce que je fais. Si euh, tu donnes le prix d'un traitement à quelqu'un. Et d'autres personnes que tu as traitées pour la même chose sur ces personnes-là, viennent lui dire qu'avant, tu faisais ça moins cher et que c'est à tel prix. Et maintenant, la personne revient vers toi et te dit qu'elle ne va pas payer le prix que tu demandes, qu'elle va te payer moins que ça. Est-ce que tu vas toujours la soigner? Vous savez ce que lui a répondu. On vous prend trop pour 5 francs je suis, là comme, je suis là seulement pour te rappeler... C'est quelque chose que ça peut passer une aperçue, hein. Tu peux être là, tu vis comme ça, comme les blagues. On te prend pour 5 francs. Tu te bats, tu essaies un peu de remonter. Tu dis non, non. Un mois, deux mois. Le troisième mois, on te prend encore pour 5 francs. Hey. c'est comme les enfants à la maison non si tu as l'enfant tu parles à l'enfant chaque jour c'est un peu cinq jours tu ne check pas l'enfant là tu vas voir tout ce que tu as donné comme règle à l'enfant il va oublier il va oublier sans que te prendre le monde pour son ami Qu elle va faire quoi tu vois quand tu parles là, je vais te taper il hein? était taper c'est ta mise avec moi. Écoutez, rentrez dans la phase d'action. Le degré que je suis en train de devenir, je suis en train de me transformer. Je sens que je suis compte de me transformer. Je sens que mon ADN est en train de changer. La moitié de, de, de la dernière partie de 2022, on m'a tellement dit que je suis égoïste. Tu peux pas savoir le nombre de fois où j'ai entendu ça. Et ça me plaît parce que.. Vous venez voler mon énergie. Vous venez déstabiliser mon cœur. Je mets mes organes et mes poumons sur vous. Tu prends quelqu'un, tu le conseilles. Tu la conseilles. Que non, ma, ma fille, fais comme ça, là. Fais comme ça, non. Et une jeune fille est venue comme ça l'autre jour. Aïe, <rire> Quand vous êtes gentil avec vous, vous pensez que. arrive à Douala, elle me supplie pour la consultation, elle paye la consultation elle s'assoit, je laisse ce que je suis en train de faire je lui parle je lui dis attends quand j'arrive au Cameroun, je vais faire ton travail, j'arrive, je la lave j'enlève les démons sur elle elle rentre elle dit ah maman je suis contente je vois les tout son enfant il dit reviens avec ton enfant ici à crédit s'il te plaît, je ne sais pas ce qui s'est passé elle revient avec sa fille, elle lave, c'est le deux jours plus tard qu'elle envoie l'argent de sa fille. Maintenant, nous avons le prochain travail qu'elle doit faire. Et je lui dis, moi, généralement, je ne prends même pas. Tu n'as pas de l'argent cash, ne, ne me contacte pas, ne me dérange pas. Elle commence à envoyer l'argent, elle divise l'argent en trois pour envoyer. Elle envoie la première partie. Elle envoie la deuxième partie. J'ai tapé mon enfant et mon oncle s'est cassé sur, sur elle qui a à tout à l'heure. Elle envoie deux parties d'argent en trois ou quatre jours. Je ne réponds pas à ses messages. Elle commence à se fâcher. Et si tu veux me répondre, tu me dis, hein, comme ça, pour me rembourser. J'ai dit, ah Ma chérie, take your money. Take your money. La compassion ou la gentillesse n'est pas la faiblesse. Et moi, moi, je mets souvent mes règles, mes lois que je mets. Après, j'ai souvent ça là, j'ai dit, ah, ouais. Mais les gens que tu dis ouais, sur eux là. Les gens que tu dis ouais, sur eux là. Quand demain mémons te parler, tu vas rester comme ça là. Je je je on me dit, en anglais de extra way. je n'ai pas, pas plus le extra mal pour quelqu'un. Si je suis couché ici là, je suis confortable, tu me dis que, pousse-toi un peu, et je vois qu'en me poussant, je serais mal à l'aise pour que tu Je dis, non, il n'y a pas la place sur ma chaise. Tu ne veux pas, tu laisses. tu vas venir sur mon canapé pour pour, pour, pour appuyer mon canapé pour que le, la mousse entre dedans j'ai dit non je te donne le contact va, appelle les gens là. Il faut, je te donne deux agents immobiliers ils vont te chercher la maison tu ne veux pas, tu laisses tu ne veux pas, tu laisses merde depuis deux jours je vois une qualité de wonder food de manque de respect. Là, j'ai dit, ah, j'ai un collaborateur. Quand il voit comment je suis devenu soft, il dit que madame, moi je vous reconnais même pas. Ben, C'est que vous le j'adresse la renvoyer, la pop, rembourser, bloquer, rembourser, bloquer le client directement. De faiblesse, la gentillesse et la faiblesse. Vous a dit, tu vas être gentil, va faire tes dons. J'ai va, va, sous chercher une association caritative. Tu donnes ton argent là-bas. Tu n'attends pas que les, les, les gens qui aident au Kazakhstan ou bien au Kenya vont te Oh, merci, Jocelyne. Non, et c'est un peu d'aider de la dernière fois que tu as aidé quelqu'un autour de toi. Ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez payer pour vos services. Tu as besoin du ménagère. Ne prends pas ta cousine ou ta nièce, tu la mets chez toi. Cherche la ménagère. Paye. S'il faut payer 70 000, 100 000, paye la ménagère. Tu sais que tu rentres, tu vois que quelque chose n'est pas en place, tu parles, tu grondes. S'il faut renvoyer, tu renvoies. Parce que vous vous amusez avec les gens, on s'amuse avec vous. L'économie de 100 000, est ce que ça va te coûter Manque de respect. Je suis tombé sur le TikTok d'un monsieur là, ça m'a plu. Hey, hey. Il s'appelle le milliardaire Bajounet. J'ai dit qu'un jour, je vais envoyer, la, la, le, je vais envoyer la, le champagne à l'homme là. J'ai vu ça. ça. J'ai regardé dans trois de ses vidéos comme ça, j'ai dit hey. je crois que c'est dans le sang de Bajounet. Oui. Quand il parlait ça, le goût, j'ai dit yeah. Yeah. C'est bon J'ai vu une de ces histoires raconter qu'une femme a pris sa cousine chez elle. Sa cousine devient la deuxième femme de son mari et elle ne sait même pas. Parce que je disait que ouais, tu vas aller payer la chambre à 25 000, viens chez moi une fois, non Peut-être dans sa tête, à l'arrière de sa tête, elle se disait que ma cousine, tu vas m'aider avec les enfants. Ma cousine, tu vas m'aider avec les enfants. Ma, ma chérie Cherche que quand tu payes Même si tu payes 5 000 la journée On s'occupe de tes enfants Tu rentres On n'a pas mis un habit Comme on veut tu veux sur l'enfant Tu bavades Dans notre contrat Tu es censé faire quoi Ça, ça, ça, ça, ça, non Tu n'as pas fait pourquoi Je te paye ma chérie Je te paye Et j'exige bien que tu me rendes un service L'argent est bien Capon Capon si je hum. Quelqu'un m'a manqué de respect avant-hier. Me manqué de respect. Un petit que j'ai pris voulait Il dit, me manque de respect, je le regarde comme ça là. À la fin de son manque de respect, il dit, ouais, s'il te plaît, tu peux me donner l'argent pour payer, pour payer mon transport. Il dit que. Vous avez demandé qu'un votre pas d'arrogance et de vantadise là, ça se passe comment? Moi, dans ma vantardise j'ai mes principes. J'ai mes principes. Même si je t'aime. Je dis que tu es mon gars, que tu, je t'aime, que je, je, je t'aimais. Je dis que ça, ça me fait mal. Oui, ça me fait mal. Il n'y a pas de problème. Le cœur va guérir. C'est quelle douleur que j'ai pas encore connue dans ma vie? Tu as déjà accouché, non? Tu as déjà accouché, non? Si ça dépasse les contractions tu laisses si tu as traversé les contractions tu as accouché un deux trois enfants tu n'es pas morte. De... mais vous savez et tu crois que je vais je vais te donner l'argent là pour me sentir bien pour me sentir bien Je vais prendre l'argent et pas dépenser quelque part payer mon voyage et pas ma dubaï mm -hmm. Il pas dans bon hôtel là-bas. Il passe même deux jours. L'eau que là va me faire me sentir bien. Dit mm -hmm. dis souvent que le shopping est... En tout cas, dans le shopping, c'est un bon calmant. Vous avez laissé qu'on vous prenne pour cinq francs. Et la vie va toujours te tester. La vie te testera toujours. La vie va te tester. C'est un peu comme l'enfant. L'enfant va te tester. Tu n'es pas fait, il, laisse, il tu le laisses un peu, il prend. Même si tu le tapes aujourd'hui, le lendemain, il te teste encore. L'ami, le se lève, il oublie que tu as fessé son corps la veille. Il oublie que tu l'as bastonné correctement. Courte de mémoire. Et il teste encore. Il teste. Tu dis, reviens-toi à 5h. 6h30, tu le trouves sur lui. Oh. Oh là là. Tu veux me tester? Je vais mettre mon réveil. Je vais me lever, je vais te taper, avant vais encore dormir. C'est d'un vous vous ne savez pas que vous entrez forger le caractère de vos enfants. L'enfant fait ça une semaine. Après, toi, tu es fatigué. Tu dis ah, pff, fais comme tu veux, c'est ta vie. Hein. Et, et, et, je t'assure. Quand tu seras sous mon toit, tu vas te ranger. Quand tu seras dans mes alentours, dans mes environs, tu vas te ranger. Pourquoi, pourquoi, pourquoi est-ce que vous pensez qu'il y a des gens avec qui on ne blague pas? Il y a même les choses qu'on n'ose pas demander à certaines personnes, mais on n'ose venir te demander. Je dis Il y a des choses que la bouche de certaines personnes ne peut même pas s'ouvrir pour te demander ailleurs, mais toi on vient te demande. Donc même avant que tu dises non, eh, qu'on a quand même demandé. Il ne not pas être ça. Il ne devrait pas être ça. Never. Never. Oh. Ma chérie, quand tu sois un nom, il se met devant toi, tu te demandes l'argent. Même avant que tu disais que non. Il a fumé quoi? Il a fumé l'air. Parce qu'au départ, tu étais là, ah non, il n'y a pas ça, je vais acheter. Non, tu es là, non, je vais laisser, je vais faire. Il reste à la maison deux mois. Tu ne dis pas que paie le loyer. Où est ta participation du loyer? On va préparer, il rend le soir, là, tu préparé, là, il, il s'assoit, il mange. Il n'y a pas la viande aujourd'hui. Il n'y a pas la viande. Ça fait deux semaines, il n'a pas, pas déposé cinq francs sur la table. Quand chaque jour... Il voit, il y a la nourriture dans la mamite. C'est nous-mêmes là qui laissons qu'on nous dérange. C'est nous-mêmes qui laissons qu'on nous dérange. C'est nous-mêmes qui laissons qu'on nous dérange. J'ai visité une dame aujourd'hui. Elle me dit elle est célibataire, elle a tous enfants sur un grand. Elle vit seule chez elle. Elle a un duplex. la ami, c'était le colocataire en haut. Elle vit en bas, elle. Elle dit Ouais, tu sais, moi, je dis à mes enfants Je suis à chercher un homme, tu supporte avec lui parce que les charges aujourd'hui, c'est trop. Les factures aujourd'hui, c'est trop. Aucun elle J'ai j'imaginais un peu sa fille dans le mariage ou bien dans la relation avec un homme. L'homme, peut-être. Et je demande à la mater que Et si l'homme-là ne fait rien hein? avec quelqu'un tu calcules quelque chose derrière la personne mm -hmm. tu ne sais pas que la personne a ses intentions derrière te voilà tu fais comme ça là il fait sa part tu fais comme ça là il fait sa part entre temps entre temps oui Alexis, si tu vas acheter le vent, tu vas mettre dessus non <rire> pas le vin de 2000 entre temps c'est toi qui paye le loyer entre temps c'est toi qui fait tous les trucs à la maison qui a fait financièrement c'est toi je demande à la mère que, donc ta fille va rester, elle va supporter parce qu'elle va dire, je suis avec un homme, j'ai espoir, qui paye les factures, avec moi. Je lui ai dit que non maman, ma politique est ce que j'enseigne à mes enfants. Bien sûr, ce que tu enseignes, ton enfant va grandir, va choisir ce qu'il veut. On ne force pas l'enfant à choisir quelque chose. Chacun fait son lit, il se couche sur ça. Il dit toujours à mes enfants, je ne vous sortirai pas de votre merde. On fait rassembler leur demande que tu as vu qui. On rassemblera, on fait une semaine, deux semaines, trois semaines. Tu as vu qui m'a appelé pour demander si tu as mangé. Tu as vu que quand tu as appelé pour dire qu'il veut te parler. Hein? D'accord. Comprends donc. J'ai dit à la matinée là que moi, je paie mieux quand je suis seule. Parce que tu vas rester, tu vas attendre que... Elle dit que voilà un mur là-bas, que le tuyau s'est cassé, l'eau se verse sur le mur. Bientôt la moisissure va commencer. S'il y avait un homme ici, il allait appeler. J'ai dit, ma chérie, et si tu as lavé l'homme à la maison, il n'appelle pas. Oui. Tu vois, que as besoin de trait stressé, non Ouais, j'attendais que tu appelles le tuyau là. Tu n'as pas appelé. Tu rentres le soir à 19h, tu étais au boulot, tu as fait ceci, fait cela. Tu arrives. Tu as déjà appelé les gens là. Hein? Non, moi je t'ai occupé, j'avais ça à faire, j'avais ça à faire. Tu, te, tu, tu es fâché comme ça là J'ai déjà la dame que moi, on appelle voilà, J'ai le concierge ici là, il fait tout. J'ai eu dans son extra agent, extra money. J'ai un plombier pomberie, il appelle le plombier Pour tous ces coups, ce qu'il me fait, fait pour moi là. Tac, il a son agent de moi que je lui donne. Elle aménageait, elle fait sa part. Si tu vas te mettre avec l'homme parce que tu attends qu'il fasse ça, tu mets ton doigt dans l'œil jusqu'au coude. Tu te mets avec quelqu'un, après il te manque de respect. La familiarité. Familia au départ, je t'aidais. Je voulais t'aider au départ. Hein. Je acceptais que tu viennes chez moi rester comme ça là pour deux, trois semaines pour t'aider. J'ai besoin une fois quelqu'un comme ça, non? La personne était chez moi, il me manquait de respect. J'ai observé, j'ai dit ok. Chez moi, il y a le Wi-Fi. Je le soir, il y a la nourriture, je mange. J'ai dit ah ok, d'accord. Quand j'ai mis la personne dehors, même Internet, la personne n'avait plus. Souvent, il faisait les cinq jours sans se connecter. Oh, oh la connexion, je n'ai pas la connexion. J'ai dit ah ah. Quand tu étais chez moi, tu avais l'Internet, tu avais ceci, tu avais cela, n'est-ce pas J'étais la folle, non C'était moi la méchante, non Tu vois si tu te couches. Tu ne sais pas comment on a fait pour payer le canapé sur lequel tu es couché. La télé que tu regardes, tu ne sais pas comment on a fait pour payer l'abonnement. Internet, tu ne sais pas comment on a fait pour payer l'Internet que tu es en train d'utiliser. Personne que tu permets dans ton environnement Ce sont les mots de, de tête Extra Il faut accommoder la personne Et les gens sont toujours Gentils au départ Parce qu'ils attendent quelque chose de toi Les gens sont attirés Par les gens qui sont indépendants Ouh, elle a son petit appartement Oh là là Elle a la voiture Elle met le carburant dans sa voiture Voilà, les enfants partent à l'école Elle a sa petite vie sont se mettre à côté de toi? Toi aussi, comment on ne t'a jamais, ça fait, ça, fait, ça fait six mois qu'on ne t'a pas touché. Et voilà. Je comprends pourquoi les blancs ont inventé le vibromasseur. ma soeur. Ça ne va pas la blanche, je pense, en vibro ma soeur, utilise. Je ne recommande pas la masturbation. Spirituellement, la masturbation n'est pas bonne pour le corps de quelqu'un. Ça ouvre les portails maléfiques. Voilà. La personne vient Première semaine Tu apportes le premier petit déjeuner au lit Tu crois que la deuxième semaine Il va apporter ta part hey, hey, hey, hey, hey, hey. Le jour où tu n'apportes pas Tu ne m'as pas apporté à manger Je dis pourquoi hey, hey, hey. Aïe Aïe Aïe Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. aïe, aïe. On t'a pris pour 5 francs, tu as accepté, tu as digéré, c'est pour ça que ça continue. Tu prends la décision, tu dis, j'ai décidé que je vais changer en 2023, il ne pas vu. il pas Commence d'abord par ton environnement. Quand tu es choisi, tu dois comprendre que ton revenu est en fonction de ton énergie, même si tu es salarié. Donc, tu ne peux pas t'amuser avec ton énergie. En anglais, on dit « you cannot afford ». Tu ne peux pas te permettre de laisser qu'on s'amuse avec ton énergie. Tu quand tu as promis de faire quelque chose, il ne fait pas. Le fait qu'il n'ait pas fait la chose, ça te fait stresser, tu te fâches, tu te... Tu, te, tu passes non. dimanche soir de 14h à 20h, il y a les nerfs de ça dans ton cœur. Je parle parce que nous les femmes, c'est là, on prend trop les choses à cœur. De 14h à 20h, c'est dans ton cœur. Tu ronronnes, tu es sur WhatsApp, tu parles aux gens. Regarde, regarde ce qu'il m'a fait. Regarde. Après les 6h de temps, là. tu peux savoir ce que tu aurais pu faire. Tu peux imaginer ce que tu aurais pu faire en 6 heures de temps Michel, open la door. Sonne une fois C'est là. S'ils te font du mal et tu acceptes, c'est toi qui as accepté parce que généralement, tu penses que tu ne mérites pas plus. Et c'est ça votre problème. Bonsoir, madame. J'allais appeler chez vous là-bas pour demander que c'est pour ça. Comment avez-vous Bonsoir. Bonsoir. Elle est venue un jour, elle est rentrée. C'est elle que j'attendais. On l'a kidnappée. <rire> Aïe. Oui. Donc, moi le plat, je vais manger. J'ai demandé l'enduit depuis 14h. Ça, ça arrive à 17h. Je ne sais pas moi là où elle est pas achetée un plus. Celui qui a eu les problèmes, elle m'a route. C'est comme de... on oui. le fait. Je vais faire mon direct. Merci. Merci. Pourquoi on met des jus Nike. Je que vous Nike. pas de la nike, vous mangez la nike, mais mon flyer, même je pas euh, les gens, les gens sont venus avec mes coups. Vous allez je vais manger en par vous parlant, mais moi je ne veux pas arrêter mon cœur. Je vous demandez que je suis fatiguée. On prend les gens pour les 5 francs, et c'est nous les femmes qui souffrons beaucoup. Michel, come and bring me, um, something here. Comment la Merci. Mm? Je suis rentrée elle est tapée. Ça a cassé mon ongle. Je veux le manioc, je le là-bas sur, le, sur le, le feu. Viens faire mes ongles aujourd'hui. Je vais te taper okay? aujourd'hui. Hey, Est-ce que moi je blague avec mon enfant? Vous allez vous amuser avec vos enfants. De même qu'elles vont vous dépasser, vous allez commencer à dire wow wow. Ta mm. même te pas quand tu étais petit. Non. Elle hein, ne te fautait pas. Hein? À son âge, elle a commencé à y je suis un dialogue pas avec l'enfant. Il y a l'autre là-bas. Ce n'est pas ceci. C'est sous le feu. Oui. On dialogue ou quoi Même à 18 ans, il y a la on a fauteu. Est-ce que vous me blague Il faut que je parle, je ne pas vraiment pourquoi. Dialogue pas avec l'enfant. Dialoguez. Avant Malnais, please. Malnais. Quand les parents viennent me voir que je traite les enfants. Je vais... the t'as pas use to take On m'a même un enfant de 7 ans. Je demande que tu t'appelles enfant si. Elle dit non. J'avais vraiment hâte de manger, donc vraiment. Ceux qui peuvent attendre qu'il ait fini de manger, et manger en parlant, si vous ne pouvez pas attendre, je vais Thank you. This is for you. Mm -hmm. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que. On se laisse facilement berner. On attend qu'on Non, c'est fini, non. Et mm que. -hmm. Okay. Il faut se rédiger de deux heures. y est dans ta vie. Il y a une raison que tu attends qui discipline l'enfant. Il ne discipline pas l'enfant. celui même il sait que ce qu'il fait là n'est pas bien d'abord. Il va se mettre devant l'enfant pour parler. Il va dire quoi l'enfant? Parfois, il ment. Il manque tout le temps. Quand l'enfant ment, il va venir conduire l'enfant. Et nous-mêmes, on a le choix les choses. C'est nous-mêmes qui acceptons les choses. Ne sèche pas le tout, non. Sèche seulement en bas, la voiture, est froide en bas. On avait les inbox pour me faire des messages et inbox sur le temps. Oh wow, j'ai dit que t'es choses. Et personne ne va te relever si toi-même tu ne te lèves pas. Personne ne va te donner l'argent. je demande aux femmes qui me contactent, mais attends un peu. Depuis 3-4 ans que tu es là-bas, tu souffres. Qui est la l'argent pour lui te dire que ma chérie prend ça tu déménages avec. Au contraire, c'est même toi qui travaille l'argent et prend. Tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Tu me dis à ligne, « Oh, ma reine, ma reine, enfin, juste exposer ma vie. » Vous aurez toutes des tentations. Et je vous ai dit que la vie va vous présenter des situations qui seront comme l'enfant qui te tente. Tu dis non à l'enfant aujourd'hui, demain, il vient tester. Celui qui m'entend, il entend. Celui qui n'entend pas. Vous avez venir me parler avec les pleurs. Ta femme me dit Bon, oh, ma mère était, était simple. jusqu'à. Après, tu portes encore des choses, tu parles peux pas dire à la même mère. Je si, Mais tu es folle. Tu